you. Je ne sais pas si je pourrais te donner Ce dont tu as besoin Je ne sais pas si tu pourrais me donner Ce dont j'ai besoin Mais partageons cet instant expérimenter la vie Je ne sais pas si tu pourrais sortir de l'obscurité Je ne sais pas si moi je pourrais sortir de l'ombre mais nous pouvons fermer les yeux en explorant la lumière Non pas parce que moi je le dirais, tu es spécial, tu l'es non pas parce que moi je le dirai, je suis spécial, je le suis, nous sommes tous spectaculairement spéciaux, spectaculairement spéciaux. C'est sûr que tu peux apparaître Du néant et surprendre On peut être créatif Pour transcender On ouvre les yeux de l'âme En exprimant de l'énergie Aspire soudainement à être ta meilleure version. On peut émerger pour innover en parlant depuis la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 nous sommes tous spectaculairement spéciaux, spectaculairement spéciaux, spectaculairement spéciaux. Partageons ce moment, expérimenter la vie en explorant la lumière, en exprimant de l'énergie. Divant la conscience spectaculairement spéciaux spectaculairement spéciaux spectaculairement spéciaux